On, on va faire une petite parole ouverte à la fin, je pense que c'est un peu mieux que de la grande histoire, Voilà, et sans micro, pour les raisons de... sans micro, pour des raisons de Covid. Donc, voilà. Merci. C'est moi C'est moi, c'est ça, ouais, d'accord. Avec ou sans le son ah, que, je, que je me prépare quand même. c'est change trop. Ah, c'est avec le son. J'ai filmé euh, pendant qu'il nous chargeait, j'ai lancé le film euh, en toute vitesse. De ils ont détruit, ils ont menacé, ils ont frappé les forces de l'ordre, c'est-à-dire les gens qui vous défendent au quotidien. Ne parlez pas. De répression, de violence. Oh Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Je m'appelle Marie-Laure je, je, je, je, je... Euh, je suis à l'hôpital de Pontchalou. Je ne sais pas à malheur qu'il est. Bien évidemment, je n'ai pas dormi. Je suis la mère d'un gilet jaune qui a été blessé ah, à la, fin de la manifestation. Putain. Monsieur Macron, pendant que vous faites le malin en bras de chemise dans les gymnases, pendant des heures, en soliloquant, parce qu'il est vrai que vous aimez surtout parler seul, pendant ce temps-là, vos sbires, monsieur Macron, mutilent nos jeunes. Ces jeunes, j'insiste, ne présentaient aucun danger. Combien de mutilés parmi nos jeunes va-t-il encore falloir Avant que vous vous rendiez compte, Monsieur Macron, que diriger un pays, ce n'est pas se tenir en haut de la verticalité que vous vantez tant. C'est peut-être de temps en temps se pencher sur les gens et écouter réellement ce qu'ils ont à dire. c'est de faire en sorte que vous ne brûliez pas, que vous ne cassiez pas, quelle que soit votre motivation politique. Que vous soyez d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême centre, euh, que vous soyez milliardaire ou prolo, c'est pas le souci. Est-ce qu'on vous laisse casser Est-ce qu'on vous laisse saccager Est-ce qu'on vous laisse brûler des gens Est-ce qu'on vous laisse mutiler ou tuer des gens Oui ou non voilà. Et c'est au pouvoir légitime de décider. <rires> c'est la sécurité. Ouais, des ouais, personnes ça et, et donc, une hiérarchie du de, de, de ouais, matériel. Absolument. Ouais. Et donc, ce qui peut générer un sentiment d'insécurité chez les manifestants oh. qui se disent mais la police n'est pas là pour nous protéger, ouais. bah effectivement, la police, elle est là avant tout pour protéger les, les, les institutions qui seront les institutions de la République. Mais on sera en monarchie, ce serait pareil. <rires> je suis à côté de lui, ou, ou peut-être un petit peu devant. T'es tout seul, mec. T'es tout seul. Pourquoi tu fais ça, t'es tout seul Rien. Je me souviens seulement du coup. Et après d'entendre moi mon mari dire mail mail qu'est-ce qui t'arrive. Lève-toi lève-toi mail mail. Voilà c'est tout ce que j'ai. je crois, 15 minutes avant l'impact, un policier, et on lui dit « C'est quoi ça, monsieur Je crois que vous aviez pu utiliser les flashballs. » Et il dit « Mais non, mais c'est un LVD40. » Et je le filme. Hein. Il voit donc je le filme. « Un policier qui pète les plombs parce qu'il n'en peut plus. Et je comprends qu'il y ait pu avoir des bavures. Le problème, c'est que la nature de ces violences policières, leur nombre, leur caractère répété, les images démontrent qu'évidemment, et c'est ça que tous les citoyens français ont vu, c'est qu'on n'est pas dans une espèce d'addition euh, euh, un peu hasardeuse et malheureuse de pétage de plomb ou isolés. On est dans la conséquence mécanique voulue euh, d'une violence excessive, disproportionnée, non assumée. <truits> sur leur futur, en fait, ils ont été considérés comme des euh, émeutiers. Voilà une classe qui se tient sage. Je ne mets pas en doute le discours des policiers sur le fait que les échauffourés ont été très musclés avant. Voilà. mais on ne peut pas arriver à cette situation. Si on arrive là, on... c'est que le boulot n'est pas bien fait. On se souvient des révolutions du 19e siècle, celles que décrit Flaubert dans l'éducation sentimentale. Euh, les gens sont ivres de violence, ils veulent prendre possession des tuileries, se vautrer dans le lit de la reine, boire la cave du château jusqu'à l'ivresse-là, pas du tout. On est dans une configuration où la violence se déchaîne sur un tout petit périmètre. a été élu au service d'intérêts privés la police qui le défend défend des intérêts privés donc tous les verbiages de la police républicaine est nul et non abus. les bavardages sur la démocratie c'est pareil les comportements que l'on ce sont ceux des milices et en effet, la violence est politique, puisque c'est expliqué d'ailleurs par un des intervenants, il s'agissait de faire peur. Il nous empêcher de manifester. En arrêtant les gens avant même qu'ils arrivent sur le lieu de manifester, de manifestation. En faisant peur à tous les gens qui ont peur pour les empêcher de venir. En insultant les gens, comme on l'a vu dans cette émission de télévision grotesque, et qui continue de, de, de sévir. Ce qui est atteint, c'est le droit de manifester. La violence, celle exercée contre le droit de manifester, est inscrite dans la Constitution. Et donc, un président et ses ministres qui donnent des ordres qui vont faire peur, comme des opposants politiques. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire passer, à mon avis, auprès de ceux qui, en effet, n'ont pas encore compris le l'histoire, c'est que les revendications euh, que la plupart des gens ont sont des revendications politiques et on doit être respecté comme des opposants politiques et non pas montrer du doigt comme des casseurs, des violents, des... Euh, je ne sais trop quoi, euh, euh, des possesseurs d'armes par destination, des, euh, des regroupements en vue de... Euh, je ne sais pas quoi. Et, et c'est ça qu'il faut dire. c'est On se regroupe pour contester des actions politiques avec lesquelles on n'est pas d'accord et sur lesquelles on est extrêmement nombreux à ne pas être d'accord. Et face à ça, on nous oppose la violence.